Deux astuces psychologiques pour donner l'illusion à vos clients que votre prix est bas sans vraiment changer le prix. Bonjour, je suis Aimé Koné, spécialiste marketing pour les PME et responsable marketing du cabinet AMP. Si vous me découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou au profil sur lequel vous me suivez en ce moment afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler de deux techniques psychologiques Simple pour donner l'illusion à vos clients que votre prix est bas sans vraiment changer le prix. Alors, je fais cette vidéo pour tous ceux dont les clients rejettent constamment les prix parce qu'ils trouvent que vous êtes trop cher. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, à la fin de cette vidéo, vous aurez des pistes de solutions à votre blocage. Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que le fait de voir un produit cher ou non est juste une question de perception de l'esprit. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Voici, euh, qui s'affiche à l'écran, un téléphone portable de marque Samsung Galaxy, série A31, qui est neuf. Disons que je le vends à 300 000 francs. Selon vous, est-ce qu'il est cher La plupart d'entre vous diront, oui, il est cher. OK, je vais vous montrer une autre image, mais cette fois-ci, une voiture de marque Suzuki Alto. Elle est neuve également, je la vends à 300 000 francs. Alors, selon vous, est-ce qu'elle est chère La plupart d'entre vous diront qu'elle n'est pas chère du tout. Alors, voyez-vous, le prix est resté intact, c'est-à-dire 300 000 francs, mais pour deux produits différents, on trouve que l'un est cher et l'autre non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement On peut tirer deux stratégies de cette comparaison. La première stratégie, c'est l'augmentation de la valeur perçue par le client. Le prix est une perception de valeur que le client Obtient. Si vous avez trouvé que la voiture est moins chère, c'est parce que vous avez l'impression que vous gagnez plus par rapport à ce que vous allez dépenser, c'est-à-dire les 300 000 francs. Alors, tous les êtres humains fonctionnent de cette manière-là. Donc, la première des choses que vous pouvez faire pour donner l'illusion au client que votre prix est bas, sans vraiment changer le prix, c'est quoi? C'est d'augmenter la valeur perçue de votre produit par rapport à ce que le client paye. Et l'un des moyens les plus simples de le faire est d'ajouter des bonus à votre produit. Alors, surtout, lorsque vous le faites, n'oubliez pas de donner la valeur en monnaie, francs, CFA ou euro de votre bonus parce que c'est ce qui va permettre au client de faire la comparaison au niveau de la valeur concrètement. Alors, je ne vais pas pouvoir développer l'élément des bonus dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet, c'est juste une piste que je vous donne. La deuxième stratégie, c'est l'effet de contraste. L'effet de contraste, c'est un jugement psychologique qui fait que la perception d'une chose est affectée par la perception d'une autre chose de nature opposée qui s'est produite antérieurement ou au même moment. Alors, ça peut être qu'on quitte l'obscurité pour la lumière, le niveau haut pour le niveau bas ou encore le plus cher pour le moins cher. C'est exactement ce qui s'est passé, ce s'est produit tout à l'heure avec le portable et, et la voiture. Alors, vous avez vu une chose antérieure que vous avez jugée chère et sur la base de cette chose précédente là, vous avez dit que celle qu'on vous présente maintenant n'est pas chère du tout. Alors, on peut utiliser aussi cette même illusion de l'esprit pour donner l'impression au client que notre produit n'est pas cher du tout sans bien sûr changer le prix. Alors, c'est simple. Au moment de la présentation du prix, on peut comparer le produit d'un concurrent qui est plus cher au nôtre. Donc, ça va créer cet effet de contraste-là. Ou encore, on peut placer deux produits de même catégorie, côte à côte, et augmenter le prix de l'un. Et cela va créer l'effet contraste. Alors, si vous essayez ces deux techniques-là, vous allez donner l'illusion à vos clients que votre prix est bas, sans vraiment changer le prix en lui-même. Voilà, donc c'est cette petite astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en vidéo. Je termine en disant à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez améliorer votre apprentissage en technique de vente, en marketing, en entrepreneuriat et en gestion, nous vous offrons 5 livrets d'éducation gratuits que vous pouvez télécharger. Hein, en cliquant sur le lien en haut ou en bas de cette vidéo, vous allez recevoir eh, les livrets gratuits. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube si vous nous suivez sur YouTube. Ou encore sur un réseau social quelconque, que ce soit LinkedIn, Facebook, vous pouvez nous envoyer une demande d'amis ou bien liker simplement la page. Alors moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.